Bonjour les amis, je suis extrêmement enthousiaste de vous retrouver aujourd'hui, je suis à Washington et je suis ici pour une convention de euh, conférenciers euh, professionnels, une convention internationale où il y a plus de 2000 personnes venues du monde entier, venues se former, venues partager, venues euh, s'inspirer, inspirer les autres, et je peux vous dire c'est extraordinaire. Et je voulais juste partager avec vous le fait d'avoir des projets, de se préparer à, à venir à des événements, euh, quels qu'ils soient pour vous, chacun dans votre vie, euh, individuellement, parce que favoriser l'optimisme, c'est aussi euh, favoriser les, les nouveaux défis, les nouvelles rencontres, Faire des choses, s'occuper, planifier, avoir des, des buts pour lesquels on peut en effet rêver, travailler. Et moi, par exemple, ici, je me suis préparé, j'ai regardé des vidéos, j'ai préparé le, le, le programme et je suis venu avec un esprit extrêmement positif. Voilà, ayez des projets, je ne le dirai jamais suffisamment si vous voulez que votre vie change. Changez également vos projets et soyez exigeants envers vous-même, envers ce que vous voulez avoir. Voilà, donc, euh, je vous dis juste... Profitez de la vie, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Allez, ciao, à bientôt.